Bonjour bon. tout le monde et bienvenue à, à la question métier à CRFH 88.1 et 106.7. Mon invité aujourd'hui est Dolores Gosselin de Strat, Stratberg, Manitoba, et, et membre de l'Union nationale France, et francophone du Manitoba. Bonjour Dolores, comment ça va? Ça va bien. Bonjour à toi aussi. Bonjour. Avec une, une, une de questions, on va commencer avec quelques questions. Et euh, pourrais-tu euh, nous parler de tes ancêtres, d'où qu'ils viennent, qui sont-ils, euh, euh, comment ils sont arrivé au Manitoba, des affaires comme ça? Euh, mes ancêtres euh, gosselin, ben tous mes ancêtres viennent du Québec et avant ça, de la France. Euh, et mes ancêtres gosselin... Euh, à Québec, dans le Vieux-Québec, il y a une maison Gosselin. Ça, c'était la maison de mon ancêtre qui s'appelait Gabriel. Alors, lui, c'est le premier Gosselin qui est venu au Canada. Et ma grand-mère, euh, Gosselin, c'était une Malo. Puis mon arrière-grand-père, qui venait du Québec aussi, s'appelait Louis Malo. Puis c'était le premier pionnier à Saint-Malo, mais au début, il n'y avait pas de paroisse. Puis finalement, quand il y a eu assez de personnes, ils ont établi une paroisse, puis ils l'ont appelée Saint-Malo à cause de mon arrière-grand-père Louis-Malo. Du côté de ma mère, c'est Perrault et La Rivière. Et puis dans la généalogie de ma mère, il y a trois femmes cries. Et puis les femmes cries, on ne connaît pas leur nom. Dans la généalogie, c'est juste écrit femmes cries, et c'est tout. Et puis, il y avait une femme, une femme qui venait de la tribu des Sauteux. Puis, elle, ils l'ont baptisée, puis ils l'ont appelée Marie Sauteux. Mais elles n'ont plus, on ne connaît pas son vrai nom. Alors, ça, c'est mes ancêtres. À part de ça, euh, mon arrière-arrière-grand-mère à la cinquième ou sixième génération, je pense, c'était la sœur de la mère de Louis Riel. Alors, ce sont nos liens métisses. Wow! Ça, c'est intéressant. Puis pour toi, c'est quoi <rire> être métisse? Hmm, c'est une bonne question. Être métisse, premièrement, il faut reconnaître son identité. Il faut reconnaître qui on est et être fier du fait qu'on est métisse. Puis pour moi, être métis c'est... Euh, être généreux, euh, partager, ne me pas, pas prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup, puis pas en laisser pour les autres. C'est un partage, puis c'est quelque chose que mes parents m'ont enseigné, le partage. Souvent, on avait des, des hommes qui passaient, on avait une femme laitière, et puis souvent, on avait des, des hommes qui passaient, puis qui demandaient à, à coucher. Et puis, euh, ma, ma mère, elle leur donnait des couvertures, puis ils se couchaient dans la grange à foin pour la nuit. Alors, c'était une façon d'accueillir les gens, puis de ne pas passer de jugement euh, contre les autres. Bon, c'est ça. C'est ça. Oui. Et euh, chez vous, euh, les traditions euh, métiers, c'est quoi? quoi? Et à vous, des traditions spéciales comme métier? Euh, pour la nourriture, je ne me souviens pas tellement. Je pense que c'était plutôt la nourriture des Canadiens français, comme des tourtières, des boulettes, des, des choses comme ça. Euh, mais ma grand-mère, a faisait un smudge tous les jours. Et puis, mais elle ne nous a pas dit que c'était un smudge parce que moi, je n'ai pas su que j'étais métisse avant l'âge de 40 ans. Euh, parce que quand on allait à l'école, quand on euh, était plus jeune, euh, les Métis ils se faisaient abuser. Je pense que nos parents voulaient nous protéger, ça fait qu'ils nous ont pas dit qu'on était Métis. À part de ça, il y a beaucoup de Métis dans ce temps-là qui ne s'identifiaient pas à cause de Riel. Comme Riel il s'était fait pendre, alors c'est les gens ils voyaient les Métis comme pas du bon monde. Alors, on ne disait pas qu'on était Métis. Mais ma grand-mère, elle faisait un, un smudge, puis elle, <rire> elle nous a jamais dit pourquoi, puis euh, c'était quoi. Tout ce qu'elle disait, c'est, on disait, mais pourquoi tu fais ça, ça me puis on appelait ça faire de la boucane. Puis elle nous disait, euh, je fais ça parce que je suis malade, mais je suppose que pour elle, chasser les énergies négatives. C'était les énergies négatives, c'était comme une maladie. Alors, en disant ça, n'était pas obligé d'expliquer le smudge. Puis moi, plus tard dans la vie, quand j'ai fait un smudge pour la première fois, puis j'ai senti la fumée, j'ai dit Ah, oh, ma mère, perro Et puis là, j'ai compris qu'est-ce qu'elle faisait, puis pourquoi elle le faisait. Alors, c'est intéressant de la façon qu'on apprend les choses des fois. Mais oui, oui, oui. ma grand-mère, elle ne nous a jamais raconté beaucoup. Non. Mais, mais elle connaissait les plantes, là, comme, tu sais, quelles plantes guérissaient, telles choses, mais elle ne nous a pas enseigné ça non plus. Non. Ça, elle ne vous, vous a pas enseigné ça, pourquoi, comment ça s'est passé? Parce qu'il oui. euh, n'y avait pas d'intérêt euh, des enfants ou que. Je sais pas. Je ne sais pas pourquoi elle le faisait. Hein? Si on avait été attentif, on aurait appris en la regardant faire, mais tu sais, on ne t'a pas intéressé. On n'a pas appris euh, comment utiliser les plantes. Mmh. Toi, tu fais euh, des, des consultations tu, chez vous, euh, des écoliers qui viennent euh, te voir, euh, puis euh, tu fais des cérémonies de tambour et de santé. Ça fait que pourrais-tu nous expliquer. Euh, c'est quoi tu fais avec tes cérémonies? Ben, maintenant, tu as un Tipeee. Hein, tu pourrais-tu nous expliquer tout ça? Euh, ben, je je recevais surtout des, des groupes et puis euh, j'ai acheté un Tipeee parce que puis je l'ai mis sur une plateforme. Parce que des fois, quand un groupe réservait pour venir et il ne faisait pas beau, bien, il venait à ma maison. Dans ma maison n'est pas si grande que ça. Alors, j'ai pensé, si j'ai un tipi, je peux faire mes groupes à l'intérieur du tapis. C'est un beau gros tipi, comme il y a 24 pieds de diamètre. Alors, je vais pouvoir faire euh, du tambour à l'intérieur, puis raconter mes histoires, puis donner des enseignements. Puis, J'offre aussi des cérémonies autour du feu. Puis autour du feu, c'est surtout des, recon des, des cérémonies de reconnaissance. On, on reconnaît ce qu'on a reçu, puis ce qu'on a. Après ça, ben, je fais des cérémonies à la terre, puis à la rivière, puis à la pleine lune. Tout ça. Moi, euh, bon, tout ça. Puis le tambour, ben, c'est bizarre comment c'est arrivé parce que euh, je suis allée une fin de semaine à, à une grand-mère une grand-mère grand autochtone qui avait une fin de semaine. De, alors, je suis allée, puis c'est là que j'ai fait mon premier tambour. c'est un petit tambour. Et puis là, elle nous a donné l'enseignement du tambour. Puis, je suis retournée une deuxième fois. Et puis, euh, là, il y avait des jeunes filles qui jouaient le gros tambour le soir. Puis, c'était… J'étais stationnée assez loin, mais j'entendais ça, puis je trouvais ça beau. Quand je suis à la maison, j'ai dit à mon mari, oh, « il faut mes ancêtres me demandent d'avoir un gros tambour. » Parce que dans plusieurs communautés, euh, ce sont les hommes qui vont tout du tambour, puis ils acceptent n'acceptent pas les femmes. Puis je respecte ça, eux autres, c'est ça qui croient, je respecte ça. Mais moi, mes ancêtres me demandent de ramener... Les femmes et les enfants au tambour. Puis le, les, le tambour, c'est vraiment un moyen de guérison. Quand tu frappes le tambour, tu peux libérer tes, tes sentiments négatifs. Colère, dépression, tristesse. Et puis, quand tu joues doucement, bien là, tu, la paix revient. Parce que tu as libéré tes sentiments négatifs. C'est comme ça que j'utilise. Tu m'avais dit une petite histoire de, du garçon qui avait cassé le bâton. Le bâton sur le tambour. Ah oui! Ben, C'était une classe de 8e année, mais il y avait un jeune garçon qui jouait tellement fort le tambour qu'il a brisé un bâton. Puis il est, vraiment, il était triste, il vient me voir puis il dit « Ah, oh, madame, regarde, j'ai cassé un bâton! » J'ai dit « Inquiète-toi pas, les bâtons, je vais en faire un autre. Mais toi, si tu es fâché, tu vas dehors tu frappes les autres, c'est moins le fun. Mais euh, avec ton bâton, là, tu libères ton, ta colère. Puis après ça, tu pourras être plus calme. Et puis là, j'ai donné un autre bâton. Puis il s'est mis à jouer de façon calme. Puis physiquement, j'ai vu comment est-ce il se sentait mieux. Premièrement, il ne se sentait pas coupable d'avoir briser un bâton parce que j'avais dit que c'était correct. Et puis, il avait libéré un, un peu de sa colère. Je ne dis pas que ça libère pour tout le temps, là, mais si une personne le fait régulièrement quand ils sont fâchés, éventuellement, ils vont avoir moins de colère à l'intérieur. Oui, oui. Et ça, c'est une forme de, de, de thérapie que tu fais avec beaucoup de jeunes. Beaucoup de oui, c'est une forme de thérapie, puis ce n'est pas, pas à cause de moi, je dis. C'est à cause du tambour. Et puis le tambour aussi, c'est comme le battement de cœur de la terre. Puis Quand on le fait, on dit à la terre qu'on l'aime et qu'on va en prendre soin. Moi, je suis vraiment pro-nature, pro-environnement. Oui, Je trouve que les, les humains, on a beaucoup abusé la terre avec nos produits chimiques puis nos, nos déversements d'huile, puis nos bombes, puis tout ça. Alors, il faut, il faut commencer à reconnaître que la terre, elle nous nourrit tous les jours de notre vie. Elle nous donne des plantes, elle nous donne des animaux, alors il faut en prendre soin. Puis la terre, ça inclut l'eau, parce que l'eau, c'est la vie. Si on n'avait pas d'eau, on ne vivrait pas longtemps. oui, oui. Puis Et les plantes vis... non plus ils vivent pas, puis les arbres non plus, puis les animaux non plus. Oui, oui. Toi, tu, euh, tu vis sur une ferme, en dehors de la ville, où de tu demeures. Eh non, sur une ferme? je vis... Non, ce pas une ferme, c'est juste 15 arbres de terrain sous le bord de la rivière. Ouais. Il y a beaucoup de chênes, puis euh, il y a un peu de forêt. Puis là, j'ai installé mon képi. Euh, dans le milieu dans, dans le milieu de la forêt. Comme ça, tu toute l'énergie des arbres, puis c'est calme, puis c'est tranquille, puis c'est un peu protégé des grands vents. Ouais, c'est bien. Euh, c'est so quand euh, j'étais jeune, on vivait sur la ferme, on avait une ferme latine quand j'étais jeune. Oui. Dans ma famille, on avait 12 enfants, 6 gars, 6 filles. Ah, une grosse famille. Une grosse famille. Quand je dis qu'on n'avait pas de tradition, on mangeait, on mangeait de la viande sauvage comme du chevreuil et puis l'hiver, mon frère, il avait des collets puis il attrapait des lièvres, puis on mangeait du lièvre. À 12 enfants, il fallait trouver des façons de se nourrir puis ma mère, elle faisait un grand jardin, oh mon Dieu, un grand jardin, <rire> elle faisait du canage. Ça, puis, euh, en lièvre. fait, j'ai eu une bonne vie. Euh, oui, oui, oui. J'ai eu une enfance heureuse en hein? oui. Du lièvre avec une sauce blanche. Pardon? Du lièvre avec une sauce, une sauce blanche. Je n'ai pas compris. Du lièvre avec une sauce blanche. Ah oui! Du lièvre avec... La sauce blanche, c'était de la pâte de pain qu'elle mettait dans la sauce. Puis ça faisait comme des dumplings en anglais. Oh oui, Comment oui, on a oui. Fait nous ça. Aussi ça ouais. Puis on, on aimait ça. On aimait ça, c'était vraiment bon. C'est ça. Puis euh, toi, tu as toujours parlé français. J'ai euh, toujours parlé en... français, mes ça. mes soeurs. Pardon? Mes frères français. mes soeurs parlent tous français, puis j'ai oui, quatre enfants qui parlent français, puis j'ai treize petits enfants qui parlent français aussi, alors je me compte chanceuse Parce qu'au Manitoba, c'est pas toujours facile de, de parler français puis d'apprendre le français. Surtout que quand j'ai commencé l'école, moi, c'était illégal d'apprendre le français. Et ah, puis, ouais. euh, nous autres, on trichait à Saint-Moileau. Tout le monde parlait français. Mais quand l'inspecteur anglais venait, on cachait nos livres. On cachait nos livres français. On avait une armoire avec une clé, pour on cachait nos livres français. Oh là là, on était des hors oh, la loi. Toi, hein? <rire> Mais, comme ça qu'on a. Et puis, on avait, à la fin de l'année, on avait un examen français pour tous les niveaux, bien pas gradés. Ça commençait à la quatrième année. On avait un examen français, puis on faisait ça le samedi parce qu'on ne voulait pas se faire attraper un jour de semaine lorsque l'inspecteur arrive pendant l'examen. Et puis, c'était vraiment une journée spéciale. On s'habillait, comme on dit, en dimanche pour aller écrire notre examen français, tu crois? C'est ça qui nous a donné, et qui nous a fait valoriser la langue française. Oui. Parce que quand j'étais jeune, hein, il y avait des métis qui parlaient le métif. Et puis, les il ils il tapaient ses doigts puis ils disaient Vous ne parlez pas un bon français, vous ne parlez pas bien. Et puis, il y en a beaucoup qui ont arrêté de parler le métif, puis ils se sont mis à parler l'anglais, puis ils ont perdu leur langue. Mais nous autres, on l'a gardé. On Chez, vous, toi, toi, tu dis que tu ne parles pas métif, mais dans ta famille, est-ce qu'il y en a qui parlent métif? J'avais une tante qui parlait métier, mais nous autres, mes frères et soeurs, on ne parlait pas. On parlait le, le joual québécois, là, mais maintenant après, je suis devenue enseignante, alors je ne suis pas... J'ai commencé à mieux parler français. <rire> euh, mais j'avais une tante qui parlait métier, puis j'avais donc seul l'écouter. Je trouve que la, la langue métier, ça a une belle musicalité, ça a un beau... un bel accent, un bel accent. Mais moi, je ne suis pas capable de parler métis. J'ai une amie qui le parle assez bien, puis j'aime ça l'écouter aussi. Euh, quand, quand elle parle <rire> métis, tu la comprends? Des choses qu'on sont... fait. Pardon? Oh oui, ah, oui. Tu... oui. Tu dis, quand elle parle métis, on la comprend? Oh oui, oui. C'est beaucoup comme Moi, je dis métis. Puis ma tante, elle disait « Mitcheth ». Moi, je parle « Mitcheth ». Alors, tu vois, c'est juste l'accent, mais on comprend. On comprenait ce qu'elle disait. Oui, mais là, c'est le seul mot qui me vient l'idée là, mais ouais, Et, euh. c'est bien. À part de À ça, que Oui, c'est ça. À part de ça, c'est... Euh, chez vous, euh, les enfants, là, ils, comme c'est là, ils ont... Ils, les enfants chez vous, ils, ils apprennent à parler. Ils parlent français, ils parlent anglais. Ils sont bilingues. Là. Oh enfants, ils sont seul, oui, sont oui, bilingues. Oui, ils sont bilingues. Les plus jeunes, là, ils, ils ont tendance à parler plus souvent anglais, mais ils savent que vient, quand ils viennent chez ma mère, ils me parlent français. Ils, parlent, <rire> ils parlent toujours français. Mais c'est à l'école que les jeunes, tu sais, avec les autres. En Mais ils sont bons, ils ont, des, ils ont du bon français. Comme ma, ma petite fille, elle vient de graduer à l'Université Saint-Boniface, en français, puis elle veut de devenir enseignante, enseignante, puis elle va enseigner en français. C'est bien. Ben, C'est bon, C'est important, je pense, qu'il y ait les deux langues. Hmm? Oh, oui, gros avantage, oui, certain, avoir les deux langues, parce qu'on communique avec beaucoup plus de personnes, puis on, on fait plusieurs amis de cette manière-là. Et euh, toi, on a parlé... Euh, à part de ça, tu... mon... Continue. Oui. À part de ben, ça, quoi? Mon français et mon anglais sont, sont, sont bien parlés et écrits. Je suis assez bonne. Oui, oh, oui. Parce que mes histoires... Les histoires que j'écris sont. Mes livres vont être en français, en métier, puis en anglais. Et c'est quelle sorte d'histoire euh, que tu euh, écris? Euh, les écris des histoires sur les sept enseignements sacrés des Premières Nations. Puis j'ai écrit deux histoires au sujet du canot en écorce de boulot. Et puis j'ai écrit une histoire qui va être publiée euh, comme un livre pour enfants qui s'appelle « L'étang qui n'est plus ». Enfin, en anglais, on appelle ça la « la swamp. Là, mais c'est « L'étang qui n'est plus ». Et puis C'est pour montrer aux enfants comment quand on détruit quelque chose, ça détruit pas juste l'étang. Ça détruit les grenouilles dans l'étang, puis les couleurs, puis les tortues, puis tout ça. Alors c'est pour… En même temps, c'est pour donner les enseignements parce que chez les Premières Nations, c'était les aînés, les aînés qui donnaient l'enseignement aux enfants et puis ils donnaient l'enseignement en racontant des histoires et à la fin de l'histoire, il y avait toujours un enseignement. Et puis, euh, alors moi, on a perdu cette tradition là avec les écoles résidentielles et tout ça. Alors moi, je veux ramener cette tradition de raconter des histoires. Puis là, je les écris parce que je dis « quand je vais mourir, on va perdre mes histoires euh, ». Mais mes histoires, il y a toujours un enseignement à la fin. Euh, en parlant d'école résidentielle, est-ce qu'il y en a de ta famille qui ont été à l'école résidentielle? Pas la famille immédiate, là, mais mes ancêtres, je ne sais pas. Mes ancêtres, je ne le sais pas. Je sais que quand, quand je fais des exercices de réconciliation, des fois, je, je, suis, je suis très perturbée parce que je pense, je crois, moi, au, à la mémoire du sang. Puis je pense que j'ai des ancêtres qui sont allés aux écoles résidentielles, puis parce qu'ils sont morts sans régler tous ces sentiments de colère, de haine et tout, tout ça, bien, c'est nous autres qu'il faut les régler. Autrement, ils sont pas réglés. Alors moi, je pense que des fois, je vais régler les sentiments de mes ancêtres pour que mes enfants et mes petits-enfants ne soient pas obligés de le faire. Si moi je le fais, les autres ils vont pouvoir aller de l'avant sans avoir à faire ça. Bon. Une des choses que je. Fais. Oui, oui. Et tu fais partie. Euh, on a parlé un peu de la dernière fois sur l'Union nationale. Euh, Saint-Joseph? Oui. L'Union nationale, en fait, c'est un organisme qui avait commencé avant que Louis Riel meure. Mais ça ne s'appelait pas l'Union nationale. C'était juste une association de métisses francophones. Et puis après que Louis Riel est mort, ben les amis de Riel ils ont dit OK, on va s'appeler. Ils ont changé le nom à l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba. Parce que Saint-Joseph, c'était le patron de Riel. Alors depuis 130 ans, peut-être 140 ans, peut-être, euh, ça existe. Puis ça a toujours été des bénévoles qui ont travaillé à l'Union. Toujours, toujours. Encore aujourd'hui, des bénévoles qui font l'Union. Puis moi, je crois sincèrement que si ça n'avait pas été des métisses francophones, je ne suis pas sûre qu'il y aurait encore du français, même tout beau. Parce que a, a, c'est important pour nous de se réunir et de préserver le français. C'est pour ça que l'union, c'est francophone. francophone. Puis on n'est pas reconnu par la Manitoba-Métui-Fernation. Euh, parce parce qu'ils ne veulent pas nous donner d'argent. <rire> <rire> Exactement. <rire> Exactement. Non. Mais je crois, je crois sincèrement qu'il y a des métis partout sur l'île de la Tortue. Partout en Amérique du Nord, il y a des métis. Parce que les voyageurs, ça, ils voyageaient partout. Et puis les métis aussi, ils voyageaient partout. Alors, tu sais, pas, je ne sais pas comment le Métis National Council fait pour décider qu'un territoire délimité, c'est juste ça, la nation métis. Moi, je ne crois pas ça. pourquoi qu'on a un, un territoire limité, on est partout. Puis je reconnais tous les médecins Au, au Québec, au maritime, en Ontario, en Colombie-Britannique. Même aux États-Unis, il y a des médecins aussi. Alors, mais ce n'est pas moi qui contrôle là. Oh oui. Je t'en remercie beaucoup. Hein? Je t'en remercie beaucoup. Maintenant? Je t'en remercie beaucoup. On va... Okay. Puis, euh, on est arrivé à la pause, là. Ça fait qu'on va s'en parler plus tard. Puis, euh, merci, là. OK, c'est beau. C'est beau. Je peux te merci. charmer, là? Oui. Oh.